Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors là, ben, je vais vous parler un petit peu d'un petit incident que nous avons eu avec euh, euh, notre Tesla Model 3 en allant de Los Angeles à Santa Barbara. On a eu un petit incident euh, sur l'autoroute. Un, euh, un animal a, a soudainement euh, euh, traversé euh, l'autoroute, le, le, le freeway. 101, l'autoroute 101. En plein milieu nulle part, en fait, on était sur la gauche. Donc il a fallu qu'on qu fasse un écart et puis on a dû heurter quelque chose. Je ne sais pas si c'est le bas-côté, si c'est l'animal ou pas. En tout cas, on a eu euh, une crevaison soudaine sur l'autoroute. Alors, un truc euh, quand même s'appelle sympa euh, sur la sécurité de, de Tesla, c'est que la voiture, bien sûr, est restée euh, droite. Et en plus, pour éviter de vraiment continuer à abîmer la roue, eh bien, elle s'est mise au ralenti automatiquement. Donc il a fallu qu'on qu se déborde et euh, qu'on sorte de l'autoroute. Et là, c'est là qu'ont un peu commencé nos petits euh, problèmes. D'abord, il faut savoir que c'est un samedi euh, matin et nous avons essayé de joindre euh, Tesla, que nous avons eu. Nous avons eu le réseau euh, Tesla par l'application sur notre téléphone et normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous envoient un dépanneur avec une roue, en fait, qu'ils nous prêtent et quand on va faire réparer la roue ou changer la roue qui a été endommagée, on, on leur rend. Bon, le dépanneur est arrivé, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de roue. Donc, on a demandé à savoir si le euh, concessionnaire Tesla était ouvert euh, ce jour-là eh bien non, samedi, dimanche, ils sont fermés. En tout cas, le samedi, ici aux états unis le samedi, les concessionnaires sont ouverts. Sauf euh, eh bien, Tesla, et ça a été la panier, la, vraiment le problème pour trouver un Tesla ouvert. En fait, il y en avait un que à Los Angeles. Donc, quoi faire On nous a dit, ben, vous allez voir des, des, des revendeurs de, de pneus qui sont ouverts, et souvent, ils ont le, le pneu euh, qu'on peut changer. En fait, c'est des pneus Michelin. Le problème, c'est que nous avions la bonne taille. Mais le, mais le, la chose, c'est que normalement, il y a du, ce qu'ils appellent une espèce de résine à l'intérieur, du foam, euh, pour euh, renforcer euh, le pneu. Hein? Pourquoi Tout simplement parce que Tesla sont des voitures électriques et en fait elles sont très lourdes et donc ils font des pneus vraiment résistants parce que je sais que j'ai mis mon histoire un peu sur Facebook et on m'a qui peut traiter de dingo, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas allé chez un, euh, chez un revendeur de, de pneus Bien non, on est allé chez des revendeurs de pneus qui avaient effectivement la même taille de pneus, mais le problème, ils n'étaient pas équipés pour Tesla avec la fameuse, la fameuse résine. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est appeler notre euh, assistance, triplé, c'est-à-dire euh, c'est une assistance euh, routière en fait pour pouvoir nous euh, nous ramener à Los Angeles parce que si nous avions pris euh, l'assistance Tesla, le problème c'est qu'on est limité à 50 miles et après 50 miles c'est eh bien on doit on doit payer de Santa Barbara à Los Angeles, il y a plus, il y a, euh, il y a 90 miles, quelque chose comme ça, presque 100 miles, là où on devait aller euh, chez le concessionnaire. Donc, comme on a une assistance euh, personnelle euh, triplée, euh, triple A, donc on, on a pris cette assistance. La chance que l'on a eue, c'est que la personne qui travaillait avec Tesla pour l'assistance routière travaille aussi avec AAA, ce qui veut dire que la voiture est restée sur son camion le temps qu'on ait les autorisations et nous a emmenés à Los Angeles. Ça, pour ça, c'était euh, vraiment euh, génial, ça s'est bien passé. Euh, le service Tesla assistance routière, si on a moins de 50, km, euh, 50 miles, eh bien, c'est bien aussi, parce qu'ils sont arrivés dans le quart d'heure qui suivent, on avait le, le camion euh, qui arrivait. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de roue. Donc, bon, on a trouvé euh, le concessionnaire Tesla pour pouvoir changer la roue, mais il fallait les contacter parce que le problème, c'est que quand vous alliez par l'application, alors là, vous avez une multitude de robots, vous appelez des machines, etc., et pas moyen de tomber sur quelqu'un. Donc, euh, euh, on a rusé, on a demandé euh, euh, celle, c'est-à-dire euh, pour la vente de voitures, et là, eh bien, Tesla veut vendre des voitures, même le samedi. Donc là, on est tombé sur quelqu'un et en fait qui, gentiment, nous a euh, transférés au, ser au service de réparation. Et là, vraiment, tout s'est bien passé. Ils nous ont dit « il n'y a pas de problème, vous venez ». On est arrivé avec le camion euh, d'assistance. Et là, le personnel a été vraiment charmant, on a été pris en charge. Il faut dire que le service Tesla est vraiment euh, impeccable. Allez, une heure après, mais on repartait avec une nouvelle roue qui nous a coûté quand même près de 500 dollars. Parce que rien que le pneu, c'est euh, le fameux pneu qui équipe les voitures Tesla, c'est quand même 300 dollars. Plus, euh, euh, et bien la main d'œuvre, etc. Ça nous a emmené à presque 500 dollars. Alors heureusement que l'assurance nous prend en charge. Mais comme on a une, voilà, on a une franchise, une franchise de 250 dollars. Donc on a payé 250 dollars. Donc voilà. Alors le, moi le petit bémol, effectivement, c'est de pouvoir contacter euh, Tesla. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué de contacter quelqu'un physiquement euh, à moins de ruser et deux, euh, c'est vrai que c'est ennuyeux de tomber en panne d'un pneu et de ne pas pouvoir faire changer euh, ce pneu alors je ne sais pas, alors effectivement les autres euh, magasins de pneus nous disaient euh, ils sont sur commande alors maintenant évidemment dans les commentaires vous pouvez me dire est-ce qu'on peut quand même euh, rouler avec un pneu ordinaire de la même taille ordinaire, mais, mais ce qu'on nous a dit c'est déconseillé à cause de, du euh, quand même du poids euh, euh, de la voiture. Voilà notre petit euh, problème qu'on a eu avec euh, avec, euh, avec Tesla. Et en fait c'est pas du tout un problème lié à Tesla, parce que c'est un accident. À l'origine, c'est un accident. C'est pas le pneu qui a crevé, c'est pas <coughs> un défaut de Tesla, mais disons pour nous, ça a été la, euh, euh, de pouvoir euh, euh, vraiment régler le problème un samedi ou un dimanche. Et là, c'est vrai que c'est euh, que que, euh, que c'est un problème rien que pour un pneu. Voilà. Et, et c'est vrai que si vous crevez avec un pneu Tesla, bien comme on n'a plus de roues de secours et de toute façon c'est impossible hein, parce que le bas de caisse c'est des batteries donc on peut pas mettre de cric, n'importe on peut pas changer. Donc il faut il faut appeler l'assistance qui vienne avec un pneu pour vous euh, euh, pour vous repérer, si ils en ont. Et là c'était pas le cas donc il a, ça nous a pris quand même euh, malgré tout euh, pratiquement. Euh, euh, la moitié de la journée quand même l'histoire, parce qu'on était à Santa Barbara le temps qu'on les contacte, qu'on parle, etc., qu'on nous emmène à Los Angeles, qu'on nous fasse la réparation, ça nous a quand même pris la moitié de la, de la journée, tout simplement pour un, un pauvre euh, pneu, donc là, euh, c'est peut-être des choses à améliorer euh, avec, euh, avec Tesla, voilà. Allez, je vous dis à plus tard et puis je vous laisse la petite vidéo comme ça qui vous explique un petit peu avec les photos de l'accident, la, euh, ma réaction euh, sur le coup quand on attendait le dépanneur, quand, quand on essayait d'avoir une solution, etc. C'est un petit peu angoissant quand même, hein. à, à, à la fin ça s'est bien fini malgré qu'on a perdu une journée. Euh, la moitié de la journée, mais quand même, c'est un petit peu angoissant que vous êtes un centre à Barbara, euh, qu'on vous dit, ben non, il n'y a pas de pneus, que les gens que vous appelez, ah ben non, on n'a pas de pneus pour Tesla, euh, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, c'est un petit peu angoissant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi, je vous dis à plus tard, bye bye Alors, maintenant, je ne vous dis pas le problème pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas rouler, on est bloqué sur un centre commercial. Alors là, on a appelé Tesla qui nous a envoyé un remorqueur, comme vous pouvez voir. Mais le problème, c'est que Tesla à Santa Barbara est fermé. La plupart des Tesla sont fermés le samedi et le dimanche. Et les euh, magasins de pneus, ici, eh bien, personne ne peut avoir ce genre de pneus. Michelin, euh, Tubeless, c'est-à-dire il n'y a pas de chambre à air. Et il y a un produit à l'intérieur qui empêche, bon, soi-disant, les crevaisons, mais là, ça n'a pas empêché. Et donc, on est bloqué. Voilà. Alors là, on sait pas quoi faire. Euh... Voilà, et eh bien voilà la roue. Euh, la right. roue à plat. Okay. Alors, euh, euh, c'est ça, en fait, qui est cassé. Et maintenant, euh, on est depuis euh, 20 minutes avec l'assistance Tesla, mais qui... Qui nous donne réellement pas de de, de solution parce qu'on n'arrive pas à trouver un pneu de rechange ici euh, à santa barbara donc euh, peut-être une possibilité c'est de se faire remorquer bac jusqu'à los angeles où il y aurait un tesla ouvert mais il y a très très peu de tesla ouverts le samedi et dimanche donc ne tombez pas en panne et surtout ne crevez pas un samedi ou un dimanche avec tesla parce que vous ne trouverez pas de pneus il n'y a pas de pneus de rechange dans la voiture et il y a un kit, mais là, il serait complètement inefficace parce que c'est le, euh, le petit bitonio où est-ce qu'on branche l'appareil euh, pour gonfler qui est qui est cassé. Donc là, on est un peu dans une impasse. Voilà. Alors ça, c'est un problème que devrait travailler Tesla euh, à ce niveau-là. Voilà. Et bien, suite de notre aventure, alors on est allé chez le... Réparateur de pneus, bien sûr, ils n'ont pu rien faire, euh, même pas pu le changer. Donc la voiture est toujours, comme vous pouvez voir sur le euh, sur le camion Triplé. Alors maintenant, ben, on est au central de Triplé. On doit rappeler notre assistance routière. Donc voilà, comme je vous disais, donc la voiture est toujours là. Alors maintenant récapitulons nous sommes à santa barbara et on nous a donné l'adresse d'un tesla qui serait ou peut-être ouvert à euh, près de l'aéroport de los angeles c'est-à-dire sur la sénégal boulevard euh, c'est tesla sentinella donc on attend d'avoir un autre remorquage tesla euh, tesla euh, triplé qui devrait nous emmener, parce que comme on a une carte d'assistance routière avec AAA, AAA, et donc qui ramènerait là-bas normalement, gratuitement. Mais déjà, arriver là-bas, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le travail Voilà, ça c'est suite. là, Tesla à Los Angeles, et voilà, ça y est, enfin arrivé, enfin arrivé à C'est Tesla. Je vais double vérifier. Je ne pense pas que c'est séparé, mais je vais double vérifier. 235. So just right and press...